Le titre. Ah ok. Et bam, c'est parti. Bon ah, là, c'est pas encore parti. Alors ah, pour le titre, Julien c'est Antoine. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Ça y ressemble déjà. Oui. Oui. C'est magique Antoine, mais c'est pareil. C'est bon, on t'en perd C'est le site. Ouais, ouais, c'est pas trop, trop grave ça. On est en direct là Vraiment Non, arrête. Oh là là Bonjour Max, il veut me faire d'entrée dès le dimanche après-midi. Bonjour à tous, on est en direct pour ce deuxième jour du Festival OA à Jumiège. On a un très beau soleil aujourd'hui comparé à hier où il faisait pas très très beau au début mais là on a un grand soleil magnifique. La journée commence très bien, les concerts vont commencer assez sous peu et j'ai été rejoint par Antoine que l'on devait prendre en interview hier mais qui n'a pas eu trop le temps parce qu'il était pris sur son stand. Et bah oui, parce qu'Antoine Qu'est-ce que tu fais Dis-nous. Qu'est-ce que tu fais sur le festival Eh ben, déjà bonjour Martin. Et euh, qu'est-ce que je fais sur le festival Landouille. Landouille. Ah. <rire> Pourquoi pas bah, C'est une chose, mais euh, non. Non, non. Plus sérieusement, je fais de la magie. Je suis magicien, mais humoriste en même temps. Ah, donc un magicien humoristique. Oui, magicien humoristique et mentaliste, mais toujours dans l'humour. Ah oui, d'accord. fait trois choses différentes. Voilà. Et puis je m'arrête là. D'accord, alors alors déjà la première question c'est d'où est es venue l'idée de faire de la magie Alors je ne peux... je sais pas si on peut appeler ça une idée, ça m'est venu comme ça instinctivement, j'étais jeune, j'avais 7 ans, j'ai toujours aimé la mmh. magie, aussi loin que je me rappelle, euh, j'aimais faire des tours de cartes, manipuler des cartes. D'accord, et euh, pour devenir tout ce qui est mentaliste et magicien, tu as eu des formations, comment ça se passe en fait le processus Oui alors euh, mentaliste, j'ai fait ça un peu plus tard, j'ai commencé vers l'âge de 30 ans. D'accord. donc oui effectivement il y a des formations on apprend avec des livres euh, puis avec des amis aussi également qui sont mentalistes, on s'échange des astuces fin des, des, des, des façons de faire et euh, voilà. Et puis, ça se travaille énormément d'accord, et euh, du coup comment t'es venu l'idée du coup de venir sur ce festival alors l'idée en fait c'est un ami qui m'a dit euh, écoute organise un... enfin, on organise OA organise un festival, mmh. ils m'ont dit ce serait génial si tu pouvais venir euh, faire de la magie, avoir un petit stand, euh, enfin même un beau stand d'ailleurs, mmh. euh, et j'ai dit banco. Ouais, je suis partant Bah oui et puis en plus je suis passé euh, hier soir euh, quand tu n'as pas pu faire un tour, je suis venu voir, tu m'as fait un tour de magie, j'ai euh... J'ai disparu. Ouais tu as disparu euh, un claquement de doigts, hop, non euh, tu m'as fait un tour de cartes et là ce matin on a fait la même chose mais sous deux formes différentes. Ouais. Et ouais. c'est franchement très instructif parce qu'en fait, on pense que la, la chose est à l'endroit, mais en fait, elle est ailleurs. C'est un peu le, le principe. C'est un, un peu le principe. <rire> voilà, c'est un peu le principe, mais en fait, ça nous retourne le cerveau et c'est très, euh, comment dire, on va dire que c'est pédagogique. Ouais. Parce que du coup, ça nous fait réfléchir, ça nous fait penser. Mm -hmm. Et en fait, on ne pense, pense pas au lieu où ça peut être. C'est ça, oui, il y a de ça. Il y a de ça, et puis ça rend fou aussi. Oui, et aussi. <rire> mais il y a. Mais oui, en fait, parce qu'en fait, tout ce qui est tour de magie, en fait, peut y avoir quoi comme type de tour, par exemple bah, La carte aux magie, la base, hein, donc les tours avec les cartes, après avec des différents objets, des anneaux, des pièces, euh, des élastiques même. Et puis après, la, le mentalisme, donc est un art annexe de la magie, mais ça rentre, ça rentre dedans aussi. Mmh. On peut faire avec des foulards, avec euh, plein de choses. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment divers et variés en fait au niveau objet. Oui, oui, même avec les mains, rien rien dans les mains. Euh, je peux faire euh, deux tours de magie avec rien dans les mains, aucun rien du tout. Comme ça, je, je peux le faire. Eh bah ben, dis donc, tu peux nous faire là, un petit tour vite fait ou euh, ah. il faudrait poser les éventuellement les micros. et Ouais, euh, ouais on peut ça essayer peut un truc comme ça. On peut, on peut bon, essayer, on, pas on, de souci. allez J'ai rien, on va dire, j'arrive quelque part, on me dit fais-moi un tour. Allez, je peux faire ça. Allez, vas-y, va montre-nous. On va essayer de parler fort. Tu mets Merci. les mains comme ça Ok, tu les mets face à face, tu les serres comme ça, ensuite tu les écartes, et tu resserres comme ça, et maintenant tu fais comme ça de plus en plus fort. Merci, Merci beaucoup, il m'a applaudi, c'est super. <rire> non voilà, <rire> j'adore, j'ai encore <rire> rien fait qu'il m'applaudisse. Ça <rire> j'ai franchement un voilà. Non mais la gâpe si tu veux vraiment non, que mais je mais fasse le ouais. tour, je te le fais. Allez, Allez c'est sérieusement. Allez, plus sérieusement. Les mains comme ça, tu les croises comme ceci, tu les mets comme ça. Vous pouvez essayer chez vous, hein bien, alors les pouces vers le bas, c'est important. Pousse bien vers le bas. Ok, maintenant tu fais comme moi, tu es prêt À 3, tu les remets comme moi. Attention. 1, 2 et 3. Ah, ah, je suis loupé Un petit peu. Ah, là, je me suis loupé, loupé mais c'est pas si facile que ça. Ah, hein. C'est pas non, si non. simple. <rire> non, allez, non, allez. Non, c'était sympa, c'était sympa. Euh, du coup, comment on fait pour te contacter, te voir euh, Comment ça se passe Alors, pour me contacter, on décroche son téléphone et on m'appelle. <rire> Non, t'as des réseaux, quelque oui, chose bien sûr. Euh, donc les réseaux, c'est euh, Instagram, Facebook, sur Magique Antoine, M-A-G-I-C-A-N-T-O-I-N-E, en un seul mot, mm -hmm. pas de prise de tête. D'accord. Voilà, Magique Antoine, on me reconnaît, une casquette, la barbe, c'est moi. Voilà. Ok. Voilà. Et eh ben bah, très bien. Merci d'être venu et puis bah, je souhaite un bon festival du coup pour ce oui. dernier jour. Merci beaucoup, Martin. Merci à la radio.